Nous allons maintenant nous intéresser à notre problème 1 à proprement parler et on va projeter la deuxième loi de Newton sur la base de projection choisie pour pouvoir donc s'affranchir des vecteurs et ainsi, après quelques intégrations, obtenir les équations du mouvement. Donc on étudie notre objet en chute libre et nous avons vu précédemment que l'accélération va être écrite z.uz. Point point Comme cette accélération pour la chute libre est égale à g, on va obtenir en projetant sur UZ, moins G UZ, et donc notre accélération fait Z point point est égal à moins G. Nous voyons que cette accélération est constante, cela signifie que le mouvement de l'objet, pour passer de l'accélération à la vitesse, il faut intégrer, on va donc obtenir Z point de T, qui va être égal à moins gt plus constante, puisqu'il s'agit d'une intégration par rapport au temps, pour passer de l'accélération à la vitesse, en effet, on rappelle que a est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Pour déterminer la constante, il faut utiliser les conditions initiales. On sait que la vitesse à t égale 0 est nulle. On va donc remplacer temps nul et vitesse nulle dans l'expression ci-dessus. On obtient alors z de point de t égale 0 qui vaut 0, qui est égal à moins g fois 0 plus constante, et cela signifie que la constante est égale à 0. Et finalement, notre vitesse s'écrit z point de t égale à moins gt. Comme nous l'avons dit précédemment, on voit que quand le temps va augmenter, eh bien la vitesse va être négative. Donc ceci est dû au fait que l'objet se déplace vers le bas alors que l'axe a été choisi vers le haut. Bien sûr, si on veut travailler avec la norme de la vitesse, on pourra écrire V égale gt. Pour obtenir la position en fonction du temps à partir de la vitesse, il faut de nouveau intégrer. On a donc z.2t vaut moins gt qui va donner naissance à z de t qui va valoir moins un demi de gt carré, plus une nouvelle constante. Cette constante est obtenue à partir des conditions initiales. Dans l'énoncé du problème, nous avions dit que nous avions lâché l'objet à une hauteur h du sol. Donc on a z de t égale 0 qui vaut h. On va remplacer ceci dans l'équation de la position au-dessus. On va donc écrire que z de t égale à 0 est égal à moins 1 demi de g fois 0 carré plus constante prime qui est égale à h ce qui implique que la constante prime vaut h. Ainsi la position s'écrit z de t égale moins 1 demi de g t carré plus h. Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques de ce mouvement en chute libre verticale vers le bas. Et nous allons tout d'abord parler de la durée de la chute. Pour avoir la durée de chute, on rappelle la position en fonction du temps. On a donc z de t est égal à moins 1 demi de gt carré plus h. Et la chute va se terminer quand z de t vaut 0. Ça équivaut donc à moins 1 demi de gt carré plus h est égal à 0. Donc moins 1 demi de gt carré qui est égal à moins h. On va pouvoir retirer les moins et isoler le t. On va obtenir t est égal à racine de 2h sur g. Pour fixer les idées, on peut faire une petite application numérique. Si l'objet chute d'une hauteur de 10 mètres, il va mettre 1,4 secondes à arriver au sol. On se rend compte bien sûr que ce temps de chute ne dépend pas de la masse puisque tous les corps chutent à la même vitesse et avec le même temps de chute, donc quand il n'y a pas de frottement qui s'exerce sur ceci. La deuxième caractéristique intéressante de l'objet en chute libre, c'est la vitesse au sol. On connaît tous l'expression, on va voir comment l'établir. On sait que la vitesse c'est g fois t, le temps de vol, et on a vu précédemment que t était égal à racine de 2h sur g. On intègre le g dans la racine, ça nous fait racine de 2h g carré sur g, c'est-à-dire v égale racine de 2gh. Ici, nous avons travaillé avec la norme de la vitesse, donc il n'y a pas de moins qui apparaît dans l'expression v égale gt. Donc, généralement, on connaît v égale racine de 2gh par cœur, mais il faut savoir l'établir. Et On peut faire une petite application numérique. Si on prend un objet qui chute toujours d'une hauteur h égale à 10 mètres, eh bien sa vitesse au sol vaut 14 mètres seconde, ce qui est une vitesse assez importante puisque si on multiplie la vitesse en mètres par seconde par 3,6, on l'obtient en km heure, et ici on obtient 50 km heure, ce qui n'est pas négligeable. Bien sûr, ces valeurs sont celles sans frottement, c'est-à-dire on a bien une chute libre, donc aucun frottement qui s'exerce sur l'objet qui chute. Il est temps d'aborder le problème numéro 2, qui va être un peu plus complexe. Nous allons étudier la trajectoire d'un projectile. On lance un projectile à partir d'une certaine hauteur h, avec une vitesse initiale quelconque. Quel est son mouvement et les caractéristiques de celui-ci donc on va prendre z de t égale 0 est égal à h et une vitesse v de t égale 0 qui est égale à v0 cosinus alpha, uy, plus v0 sinus alpha, uz. L'axe uz est l'axe vertical ascendant, l'axe uy, un axe horizontal dirigé vers la droite. Nous ferons apparaître ces axes sur le schéma. On va dérouler les différentes étapes de la résolution. Tout d'abord le système, ça sera bien sûr le projectile de masse m considéré comme ponctuel. Le référentiel sera toujours un référentiel terrestre, supposé galiléen. On rappelle qu'un référentiel terrestre est un référentiel lié à un objet posé sur Terre. Ce peut être par exemple l'opérateur qui a lancé le projectile et qui est fixe, posé sur le sol terrestre. Et la base de projection sera une base cartésienne à deux dimensions, Y au Z, comme nous l'avons dit en introduction. Un axe OY dirigé vers la droite, donc horizontal. Son vecteur unitaire est noté ici, EY. Et un axe vertical ascendant, OZ, avec un vecteur unitaire, EZ. Nous réalisons ensuite un bilan des forces et un schéma. Donc ici, nous faisons apparaître sur la base cartésienne de projection les conditions initiales, c'est-à-dire le point de départ qui est situé à une hauteur H du sol et une vitesse ici, V0, qui est dirigée par l'angle alpha. Et comme nous l'avons vu dans l'introduction, ce V0 va se projeter sur l'axe Y selon ici une projection qui vaut V0 cosinus alpha puisque c'est le côté adjacent à l'angle alpha, V0 étant l'hypoténuse. Et puis nous aurons une projection suivant Z, ici, qui va être le côté opposé à l'angle alpha puisqu'on retrouve l'angle alpha ici. Et donc nous avons sur Uz V0 sinus alpha. On va pouvoir maintenant appliquer le théorème, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton, et réaliser les projections, cette fois-ci sur les deux axes, Oy et Oz. La deuxième loi de Newton s'écrit MA égale somme des forces extérieures. Ici, nous n'avons qu'une seule force qui s'exerce sur le solide, c'est-à-dire le poids, Mg. Et donc, nous partons avec A égale G. On réalise la projection. Donc sur Oy, nous allons avoir Ay qui vaut 0, puisque G est vertical. Et sur OZ, nous avons AZ qui est égal à moins G. Par intégration, nous allons avoir la vitesse. Sur OY, on a VY qui vaut une constante, puisque la dérivée et l'accélération est nulle. Et sur OZ, on primitive AZ, on va donc avoir VZ égale moins GT, puisque l'on fait une primitive par rapport au temps, plus une constante d'intégration. Pour obtenir les constantes, on va utiliser les conditions initiales. On sait qu'à T égale 0, sur OY, on a VY qui vaut V0 cosinus alpha. Et sur OZ, on a VZ qui vaut moins GT plus V0 sinus alpha. Pour obtenir la constante prime, on a seulement pris T égale à 0. Donc on a VZ0 qui vaut constante prime. Et donc VZ0, c'est V0 sinus alpha. Donc la constante prime vaut bien V0 sinus alpha. Par une nouvelle intégration par rapport au temps, nous allons pouvoir avoir les positions du projectile y de t et z de t. On va donc primitiver Vy. On obtient v0 cosinus alpha t plus une constante, qu'on va appeler prime prime. Et pour avoir z de t, on primitive moins gt plus v0 sinus alpha. On obtient moins demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus une dernière constante, qu'on va appeler constante tierce. On utilise une nouvelle fois les conditions initiales. À t égale 0, y de t égale 0 vaut 0. On va remplacer le t par 0 et on va obtenir la valeur de constante prime. Et cette constante vaut donc 0. À t égale 0, par contre, z de t égale 0 est égal à h. Ici, nous allons remplacer t par 0, donc ces deux termes vont s'en aller. Il va rester juste la constante tierce. Qui vaut donc ici H. Voici pour résumer nos équations. On a l'accélération suivant Y qui vaut 0, l'accélération suivant Z qui vaut moins G, la vitesse suivant Y qui vaut V0 cos alpha, qui est donc constante, la vitesse suivant Z qui vaut moins GT plus V0 sin alpha, la position suivant Y qui vaut V0 cosinus alpha T, donc qui est linéaire par rapport au temps, et enfin Z de T qui vaut moins 1 demi de GT carré plus V0 sinus alpha T plus H, qui représente donc une parabole.